Eh bien bonjour Louise et bonjour Michel et bonjour à tous et bienvenue pour ce dernier épisode de Louise et Michel. Un dernier ah, C'est le dernier de, de la saison quoi Louise. Ah ouais la saison, mais bon c'était cool quand même toute cette année de, de passer du temps à vous raconter des bêtises. Ouais et surtout on a eu quand même des invités exceptionnels. Comme Vincent le joueur professionnel de Babyfoot de Montréal. On a eu un panda aussi. Ouais en, en fait c'était Rémi et puis on a eu euh, Mouamadou aussi qui s'est dédoublé. Ouais, et on a eu Jon Snow aussi. Et puis des Lego. Ouais, et euh, et euh, bah voici, il y avait les interventions de Jean-Paul aussi. Ouais, mais ça on préfère oublier. Ouais. Et on a même eu une séance où c'est les stagiaires qui ont pris le pouvoir sur le plateau. Ouais, pareil on nous Ouais. Euh, bref, une super année. on a été hyper contents de vos retours, des articles dans la presse, des discussions animées, des commentaires acerbes, de votre esprit toujours critique... Et on va carrément pas s'arrêter là Non, non, non, non, non. Euh, L'année prochaine, ça va être l'occasion de carrément passer à la vitesse supérieure. Ouais, on fera même un direct de la place de la République. Et on fera ça debout. On invitera euh, Ramsey Bolton Ouais, et puis on va s'inviter dans votre cuisine aussi. Ouais, et euh, bah on compte bien faire un peu tourner euh, la perruque et la moustache auprès de vous aussi, pour vous faire participer un peu. Mmh. On pourrait même faire une libre antenne sur 24 heures, non Ouais, carrément. Et puis euh, on pourrait faire les anges de la biblioréalité, ou alors les ch'tis à buzinval Euh, ouais... Euh... Ah. Non, mais alors attends, on pourrait mettre les... des nouilles dans un caleçon de quelqu'un non, ça, c'est pas nous, ça. Attends, attends, attends, attends, attends, je sais, je sais ce qu'il faut qu'on fasse. On va fois. faire un spécial motus pour redonner du cachet à cette émission, à ce jeu légendaire. Non, non, non. non. Euh, bon, de toute façon, là, il est temps de vraiment commencer cette émission pour de bon. Oui. Ah oui, euh, un dernier détail, on fait pas ça tout seul, cette fois. Et non, cette fois-ci, vous êtes tous là avec nous. Vous oui. Vous êtes bien là, d'ailleurs Si, mais c'est génial <rire> cool <rire> Du coup, on peut vous faire faire tout ce qu'on veut, euh, comme euh, rire sur commande. C'est <rire> ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, Ça, c'est trop bien, ça Et euh, on peut aussi, euh, genre, euh, on vous fait applaudir. Bravo ouais. Ça marche tellement trop bien, bien, quoi Et ben voilà, on est bien. Ouais, on c est, est bien. C'est parti. Bienvenue sur Télécanard, la seule chaîne qui ne vous prend pas pour des... Ouais, ouais, Tous les coins quoi Merci. Ouais, Absolument. Ouais. Et nous ouvrons cette édition avec les actualités de la bibliothèque. Tout à fait Michel, l'été qui s'annonce... Ah, ouais, faut le dire vite quand même. Ouais, bon, donc l'été qui s'annonce va amener son lot de surprises et d'événements incroyables à la bibliothèque. Déjà, il va y avoir du foot. Ouais, à l'occasion de la Coupe d'Europe de football, les bibliothèques parisiennes se mettent à l'heure du ballon rond retrouver une programmation d'activités super chouette autour du foot euh, notamment à la bibliothèque, ce sera euh, le 1er juin C'est-à-dire demain en fait Ouais, il y aura un tournoi de jeux vidéo et de babyfoot à la bibliothèque avec, à la clé, des places pour aller voir des matchs Génial, mais c'est quoi comme match Et bien ce sera des matchs de qualification Portugal-Autriche et Irlande-Allemagne Ouais, d'accord, c'est pas mal ça. Ouais, voilà quoi mais au cours du mois, vous pourrez aussi découvrir un marathon Olive et Tom. Ils sont toujours ensemble Hein Ouais, euh, pardon. Donc un marathon Olive et Tom, des sessions de jeux de société de foot, et puis le Babyfoot sera en accès libre pour refaire tous les matchs en temps réel. Génial Bon, on fait déjà une pause, et on vous retrouve tout de suite après une petite page de publicité. Bravo Bon, le foot, ok, des gars en short qui courent sur une pelouse et tout ça, mais bon, on fait quoi d'autre sinon Eh ben, on va dessiner à la bibliothèque avec des craies. Pardon Ouais, si si, c'est très sérieux. Il va y avoir une séance de street art à la bibliothèque avec un artiste qui s'appelle J3 et qui va venir vous faire découvrir son travail. Et les gens qui seront là pourront participer et redécorer une partie de la bibliothèque à la craie. C'est l'architecte qui va être content. Ouais, tellement Ce sera le mercredi 8 juin, dans l'après-midi. Et c'est cool Mais en juin, c'est aussi l'occasion pour nous d'accueillir une initiative de bibliothécaire qu'on aime bien. De Montréal euh, Ouais, non, plus près d'ici, en France, à Paris même. Il s'agit de Doc à Paris. Ah oui, c'est vrai Et nous les accueillons pour un événement spécial autour de la vie privée sur Internet. Ouais, tout à fait. Une conférence et un atelier qui sera animé par Genma, qui viendra nous parler de la nécessité de protéger sa vie privée sur Internet et qui va nous donner quelques tuyaux, quelques trucs et astuces pour y parvenir. Il euh, euh, y, y, y a comme un souci là. Voilà, Bon, on s'arrête là pour les news, car euh, il va le temps pour nous de retrouver l'invité de cette émission spéciale enregistrée en public à la bibliothèque comme si vous l'aviez déjà entendu. Euh, pour le reste de nos animations, on vous invite à retrouver l'intégralité de la programmation sur le web magazine, et vous pourrez trouver un petit lien par là, par là, ah, ou, ah, par là, ah, là, ou là, ou là-bas. Sur votre écran, quoi. Et voilà. Allez, c'est parti. Bravo. Il sait tout faire, notre invité de ce soir. Il paraît qu'il est maître-forgeron. Il est aussi éditeur. Et spécialiste de la quête du brouillon. Il a écrit une thèse sur la psychologie de la créativité qui s'appelle, attention jolie, euh, La structuration de la créativité artistique, organisation du travail artistique et organicité de l'objet d'art. Wow. Ouais. Il a aussi fait l'école normale supérieure. Mais il a aussi travaillé en tant que conseiller spécial, obscur et secret à la Gendarmerie Nationale. Ouais, ça rigole pas. Euh, on dit aussi qu'il a été ermite dans la forêt de Brocéliande pendant sa folle jeunesse. Ouais, mais il a aussi donné des cours à la fac. C'est vrai. Euh, par contre, son coiffeur serait mort d'une sorte de dépression mystérieuse. Ouais, son barbier. Euh, voilà. Mais à côté de ça, il anime des super ateliers d'écriture à la bibliothèque. Ça, c'est chouette, pas qu'à la bibliothèque d'ailleurs. Et donc pour cette émission spéciale, nous avons la joie, l'immense honneur et l'intégralité de toutes les émotions qu'on peut ressentir pour accueillir David Malmens, le président des, des éditions Au Forge de Vulcain et le créateur de la plateforme Draft West, qui va nous rejoindre sur ce plateau. Et nous vous demandons de l'accueillir sous un tonnerre d'applaudissements. Let's see. Eh bien, David, bonjour, nous sommes très heureux de t'avoir avec nous sur ce plateau ce soir. Bienvenue dans l'émission de Louise et Michel. Merci. Et ouais, merci à toi de, de nous faire l'honneur et l'amitié de venir nous voir. Eh ben, merci. Comment ça va Ça va très bien. Ouais, j'ai un peu peur en fait. Ouais. <rire> ça se voit pas, mais non, en fait, j'ai très très peur. Tout, ouais. tout va bien se passer. D'accord. Tu sais que c'est toujours le truc qu'on dit tout va bien se passer avant que quelqu'un se fasse tuer à coup de machette, quoi. <rire> Non, ouais. es une du monde. On l'a dit pour te présenter, t'es un peu forgeron. Tu peux nous en dire un peu plus à ce qui t'a conduit à construire ta propre forge euh, L'argent, la pas du gain. Ça n'a pas trop marché. Hein. J'ai vu qu'il y a des jeunes, donc il faut pas. Voilà, il y a, a d'autres métiers euh, qui, qui rémunèrent mieux. Mais, euh, non, vraiment, en fait, le, le truc c'est, c'est un mélange de d'arrogance d'orgueil, de fierté, d'absence totale d'humilité et de mauvaise foi. Enfin, pas d'absence de mauvaise foi, mais de mauvaise foi. Voilà. On, on et, te reconnaît bien là, dedans voilà, ouais, C'est ouais. hein. en fait, très simple, on, on lit des livres et on se dit « Ah là là, le livre il aurait été tellement mieux si on avait rajouté euh, une scène de sexe et une scène de poursuite en voiture. Voilà. » voilà. Et, et donc, on, au lieu de se concentrer sur les livres qui existent, on commence à imaginer des livres qui pourraient exister. Et donc on se dit, bah, pour qu'ils existent, il faut qu'on travaille à les, exister, à les faire exister. Voilà. Et c'est comme ça qu'on devient éditeur. Et qu'on devient forgeron. Et qu'on devient forgeron. Ah, ok. Euh, je précise que j'ai visité une forge, et en fait il fait hyper chaud et c'est vachement dangereux. Et j'ai eu très très peur de me prendre des projections de métal. D'accord. Euh, la prochaine fois, ça ne s'appellera plus les forges de Vulcain, ça s'appellera euh, le salon de Vulcain ou un truc euh, Un truc plus cosy quoi. Ah, voilà, ouais, ça, Ok. Ça. On, on a cru comprendre que récemment tu as eu des mésaventures avec des pots de fleurs... Pendant un salon du livre tu nous racontes oui alors la semaine dernière j'étais à étonnant Voyageur, qui a un très beau salon qui est à, à euh, cette ville dans l'ouest saint malo voilà et euh, on m'avait mis juste j'avais mon petit stand quand on fait un salon on a son petit stand comme ça à côté d'autres éditeurs on met ses livres et euh, les gens passent et on espère réussir à leur vendre des livres moi il y avait mon stand et deux mètres loin, 1m50 plus loin, il y avait plein de pots de fleurs. C'était le seul endroit du salon où il y avait des pots de fleurs, ils étaient juste en face de moi pour cacher un pilier qui était très moche. Et donc les gens au salon, ils passent, et en fait comme on est des petits éditeurs, ils ne sont pas nécessairement accrochés tout de suite par ce qu'on fait, donc on les voit passer comme ça, ils regardent un peu en soupirant du genre qu'est-ce que c'est que ces trucs-là et à un moment il lève les yeux, il croise mon regard, et euh, ma spécialité c'est le regard hypnotique qui consiste à dire toi tu vas m'acheter un livre. Et donc là, il y a le moment, quand la personne a senti mon et regard ça comme ça, il bascule en mode panique, du genre, oh non, un éditeur il va voir que j'achète son livre, et là il part en arrière, ou voilà, et le petit jeu, c'était. Euh D'essayer de, de diriger les gens pour qu'ils se plantent dans le pot de fleurs. J'ai réussi ça trois fois en quatre jours et je suis assez fier de moi. Ouais, bravo. Ah, ouais, Éditeur et donc, euh... on rentrait dans le top 3 des métiers les plus maléfiques de la Terre. Bravo. Ça mérite des applaudissements, je pense. Bravo. Il paraît aussi que tu as des choses à nous dire sur les feel Good Books. Ah oui, euh, non, les feel good books, c'est un terme anglais, c'est euh, les livres où euh, on dit que tout va bien, tout finira bien, des choses comme ça. Et c'est les livres qui sont très à la mode ces jours-ci. Et euh, par exemple, la semaine dernière, quand j'étais en salon, les, les gens prennent les livres, les retournent et disent euh, « Ah mais euh, est-ce que ça finit bien au moins Est-ce que c'est une histoire heureuse ?» Parce qu'il y a tellement de trucs malheureux et tout ça d'histoires malheureuses que moi, euh, j'ai besoin d'un truc euh, qui me remonte le moral et euh, voilà. Et en fait, euh, généralement je répondais, il bah, y a ce, ce livre où euh, bah, à la fin le héros se suicide, dans celui-là c'est une histoire de cannibalisme, euh, mais assez drôle quand même, assez drôle, mais c'est du cannibalisme quand même. Euh, dans celui-là, bah, le héros se fait couper le bras à un moment, euh, Bon, voilà. Et donc j'avais pas vraiment de feel good book ou de, de livres très positifs. Mais euh, ça m'irrite un peu comme tendance, parce que spontanément, en fait, il voilà, y a une grande citation d'un écrivain français que j'aime beaucoup, c'est qu'au bout d'un moment, le, le malheur des autres, c'est très excitant. Et donc, je préfère lire des livres qui sont vraiment euh, tristes, horribles, où il y a des rebondissements, que euh, des livres qui sont euh, extrêmement positifs. Voilà. Je préfère que la vie soit positive, et les œuvres d'art soient noires, plutôt que le contraire. C'est une, une bonne conclusion. Oh, oui. oui, okay. euh, Monté, éditeur T'as forcément des supers anecdotes à nous raconter, donc t'en choisis une et tu nous racontes. Ok, alors, euh, être éditeur, c'est un métier où on passe toute sa vie dans un bureau toute la journée, sauf les week-ends où on est en salon. Alors, les salons, il y a toujours des trucs drôles, mais quand on est au bureau, c'est généralement pas euh, hyper passionnant, mais régulièrement on reçoit des emails d'écrivains en herbe, donc des gens qui ont écrit euh, dans le secret de leur maison un roman et qui aimeraient bien être publiés. Et euh, une fois, j'ai reçu un très bon roman, c'était il y a 2-3 semaines, et euh, souvent, quand on est éditeur, on va retravailler le roman avec l'auteur. C'est-à-dire qu'on va lui dire « Ah là là, euh, le chapitre 3 ne euh, fonctionne pas bien, il faudrait le couper. » Ou on lui dit bah, ce que j'ai dit tout à l'heure, à savoir « Ça serait bien de rajouter une scène de sexe et une scène de poursuite en voiture. » euh, Et là, je ressens un roman qui aussi. est vraiment pas mal du tout. Et l'auteur m'a l'air euh, prêt à changer des choses. Et euh, il me dit « Mais alors, qu'est-ce qu'il faudrait commencer par changer ?» Et là, en fait, je me rends compte qu'il euh, a un pseudonyme qui est absolument ridicule. Parce que euh, parfois, les, les auteurs choisissent des pseudonymes, c'est-à-dire ils n'écrivent pas sous leur vrai nom, ils écrivent sous un nom d'emprunt, un nom imaginaire. Et le pseudonyme est absolument ridicule. Et donc, je lui dis, bah, puisque vous me demandez ce qu'il faut changer, puisque vous me demandez ce qu'il faut changer, le premier truc à changer, à mon avis, c'est qu'il faut changer dans votre pseudonyme parce qu'il est, il est complètement ridicule, alors que votre texte est bien, vous n'avez pas besoin de faire ça. Et euh, là, j'ai reçu un mail d'une ligne qui disait « Ce n'est pas un pseudonyme, c'est mon vrai nom <rire> ». Pour <rire> oh la bouée Sur le coup, je n'ai pas beaucoup ri, mais généralement, euh, ça, ça fait rire les gens. Il n'y a, a que ouais, deux personnes sur Terre, ça ne me fait pas rire. C'est moi et le gars en question. Ouais, forcément, bon. forcément. On nous présentera Élise à un moment. Je, je... Euh, sinon, tu, tu nous as dit aussi. avant l'émission qu'il y avait un stock de blagues. Est-ce que tu peux nous raconter une blague euh, Alors, euh, non, <rire> T'inquiète, hein, on, on, on te rappelle qu'au pire, on a le panneau pour faire rire les gens quand même. Hein. Ouais. La preuve ah ah ah ah Tu vois, ouais. tu peux te lancer. T'as plus rien à craindre. Euh, non, alors en fait, euh, non, mais sérieusement, j'ai pas trouvé une seule blague, c'est hyper stressant. Et surtout, à ce moment-là, je me suis rendu compte de quelque chose c'est que quand on googlise euh, blague, on tombe sur les sites les moins drôles du monde. C'est-à-dire des, des listes de blagues qui ne sont pas drôles du tout. C'est-à-dire la, la blague la plus drôle que j'ai trouvée, j'ai passé 4 heures cette nuit à chercher, c'était deux citrons qui traversent une autoroute, et il euh, y a une voiture qui arrive et qui crase un des citrons, et euh, l'autre citron qui lui dit « Mais alors, tu te presses ?» Et c'est la plus drôle. Tu vois, ça marche pas si mal que ça, hein, finalement. Nous tenons à nous exprimer ouais. de façon officielle pour la qualité de cette blague. Désolé. Bon, euh, ben on va, je crois que c'est le moment d'enchaîner sur un autre sujet, alors. Mmh. On t'accueille en ce moment à la bibliothèque pour un projet un peu particulier. C'est un atelier d'écriture qui rassemble un groupe d'une douzaine de personnes pour leur faire écrire un polar en genre quatre séances, quoi. Quatre séances de deux heures. Tu nous racontes un peu comment ça se passe Oui, alors l'idée, c'est que tout le monde devrait écrire, tout le monde peut écrire, mais souvent, on, a, on est un peu complexé, on se dit qu'on va pas y arriver. Mais quand on le fait à plusieurs... Ça, on se donne du courage collectivement pour avancer et euh, comme ça on se dit si c'est nul c'est pas la faute c'est la faute du voisin donc en fait euh, euh, l'idée c'était d'écrire un, un, un roman mais de manière collaborative c'est à dire que tout le monde travaille sur le même roman on n'a qu'un roman et euh, ce qu'on a fait lors de la première séance c'est qu'on a créé des personnages donc ça se passe autour de 1900 euh, à Paris et on a créé une dizaine de personnages il y a eu un crime la semaine dernière on a décidé qui était le criminel, et maintenant il va falloir comprendre pourquoi le criminel a tué euh, le, le personnage qui a été tué. Et euh, voilà, aujourd'hui on va parler plus d'intrigue, de construction du récit, et le but c'est au bout des quatre séances d'avoir vraiment écrit un, un vrai texte qui est visible, qu'on vous fera lire. Mais absolument. Qui sera peut-être même qui sera disponible, disponible à la, à la bibliothèque. Louise michel Merci David. Bravo, Bravo. Et voilà... C'est la fin de cet épisode. Le dernier de la saison. Il ne nous reste plus qu'à vous souhaiter un bel été. Plein de soleil. Mmh. Euh, ouais, ça on verra en fait. Plein de rencontres, de découvertes, de fun à la bibliothèque. Ouais, ça c'est sûr. D'ici là, portez-vous bien. Ouais. Et en attendant, n'oubliez pas que... Non mais qu'est-ce qu'il faut pas faire dans ce boulot pour se faire aimer sur les réseaux sociaux quoi C'est pas toi qui es maquillé comme une voiture volée <rire> C'est vrai que t'es pas mal quand même comme ça ouais. Bon en même temps c'était quand même sympa de faire ça en public pour une fois Ouais, ils étaient un peu tout le monde quoi Pas très réveillé tu veux dire Pas très réveillé, ouais, ouais c'est vrai qu'ils c'était pas, très... pas la grande teinte Bon faut dire aussi que l'invité qu'on avait franchement, il euh, ne a pas raconté que des trucs fun quoi le coup voilà. la blague du citron sérieux quoi euh, Excusez-moi, on est toujours là. Hein. Et en attendant, n'oubliez pas que.. Voilà, normalement après on insère une musique et tout c'est cool. Là, là ça, là, ça tombe pas... un peu à plat. Vous la passerez après. Quoi. Exactement.